Je m'en gâta. C'est <rires> Ça a rien à voir. Ouh Putain Non, j'ai une pitié, j'ai une amie Oh, vite Ouh Bonjour à tous, c'est Dunia, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va être très très bien. Euh, donc cette petite chaîne YouTube qui est dédiée à plein de choses, aux conseils divers et variés, à la prépa physique, au cardio, euh, à l'aldérophilie, euh, récemment au volleyball, donc... On va parler de plein de choses, on va essayer de vulgariser des choses pour que vous compreniez simplement de quoi on parle. Aujourd'hui, on va parler d'ergomètres qui sont quand même relativement très présents dans les salles de CrossFit. Quand on parle d'ergomètres, on parle de skierg, de rameur, de dasso bike, d'éco bike, de... de bike -erg, pardon. Et d'ailleurs, on a deux derrière nous qu'on va aujourd'hui comparer et on va essayer de savoir quel est le meilleur, même si je suis sûre que vous savez. Juste pour information. Euh... L'assaut bike est de moins en moins présent dans les boxes de crossfit et euh, je pense que c'est lié à plusieurs choses. Déjà, l'assaut bike vieillit, vieillit très mal, je trouve. Euh, en fait, les assaut vous voyez, il y a une chaîne comme une chaîne de vélo et c'est quelque chose qui s'entretient. Et c'est vrai que dans les boxes de crossfit, les honneurs et les coachs n'entretiennent pas spécialement les ergomètres. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est beaucoup d'entretien souvent et il n'y a pas de personnes qui passent dans les salles de crossfit pour euh, nettoyer et euh, faire en sorte que les ergomètres euh, fonctionnent bien à terme. Donc, en fait, je pense que déjà... Ça vieillit très mal de par le non-entretien de ces machines, la chaîne euh, se salit très vite, elle prend la poussière, elle prend la transpiration qui est très corrosive euh, et elle est rarement huilée. Du coup, à terme, l'assobike, je trouve vraiment qu'il vieillit mal euh, et en plus de ça, il a été remplacé euh, par euh, bike. Euh, et aussi les autres assauts des autres marques qui sont quand euh, même beaucoup plus efficaces, je trouve. En fait, on n'a pas, euh, on va voir ça ensemble tout à l'heure, mais on n'a pas accès à la chaîne. La chaîne, du coup, elle prend moins la poussière, elle prend moins la crasse. Et du coup, je pense que pour les honneurs et pour les box de CrossFit en général, c'est quand même quelque chose euh, de plus sympathique d'avoir des ergots où on n'a pas besoin d'entretien. Donc euh, voilà. C'est aussi pour ça que euh, aujourd'hui je ne vais pas parler d'assaut bike parce que à CrossFit, à CrossFit Tankal, là où je me trouve aujourd'hui, il n'y a plus d'assaut bike. Le honneur a décidé de les enlever. On est parlé un petit peu avec lui et euh, d'après lui c'est plutôt parce que euh, voilà, le, le, le, les gens s'en servent plus, tout simplement, on s'en sert plus et on utilise beaucoup plus l'écho. Bon. C'est propre à lui et je le comprends totalement et, euh, et même moi si j'avais une box je pense pas que j'achèterais les assos bike donc voilà il faut vivre avec son temps les choses évoluent les, er les ergomètres sont peut-être de meilleure qualité maintenant on va mettre deux ergomètres face à face on va parler du bike erg et de l'éco bike et on va essayer de voir vulgairement la différence entre les deux avant de commencer cette vidéo euh, abonne à ma chaîne s'il te plaît euh, essaye de la partager si tu as des amis qui recherchent des conseils divers et variés sur la prépa physique sur le cardio sur la gymnastique et l'haltéro euh, et, euh, et voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire <rire> Et bah si tout est ok, euh, on y va et euh, bah c'est parti, allons voir ça D'un côté on a le bike erg, qui est donc un concept 2 euh, Quand on voit la structure du bikeerg, on va le voir ensemble Mais du coup c'est un bike erg, euh, voilà, on voit qu'il y a des pédales ici Il y a là un moyen de mettre... Une résistance qui est différente. À l'intérieur, c'est une grosse hélice, ok, qui ressemble vulgairement à ça, mais beaucoup plus petite. Elle est beaucoup beaucoup plus petite. Et en fait, la résistance ici, plus on va euh, la baisser, plus on va l'augmenter, plus ce sera difficile, ok. Suite à un système, en fait, de filtration d'air, tout simplement. Donc, pédale et on a l'écran qui est ici, qui sont similairement les mêmes sur tous les concepts de ok. Euh, voilà. Il y a de quoi régler ici la longueur, la hauteur et la hauteur de la selle. Ici, on a l'éco-bike que tout le monde déteste et vous allez comprendre pourquoi. On a un écran ici, donc ça vient de chez RAG. Hop Éco-bike, l'hélice qui est énorme, ok Et forcément, plus l'hélice est grande, vous le verrez, plus c'est difficile. De quoi régler la selle ici. Des pédales et, comme je le disais tout à l'heure, pas d'accès non plus à la chaîne à l'intérieur. Il y a d'ailleurs, je pense qu'il d'ailleurs, il n'y a pas de chaîne. Sincèrement, je pense que c'est plus... Ah, voilà, c'est pas une chaîne, c'est un système de... Je sais pas si on le voit ici, mais c'est un système de borne qui, je pense, à terme, plus euh, safe. Enfin, qui vieillit mieux, je pense. Comme je disais, en fait, ici, du coup, il n'y a pas d'accès à la chaîne. Comme on pouvait le retrouver avant sur les au bike, il y avait une chaîne ici vulgairement. Et en fait, quand on faisait ça, la chaîne, elle s'actionnait et ça actionnait l'hélice. Là, aujourd'hui, c'est une énorme hélice qui est propulsé à l'intérieur par une bande qui remplace la chaîne et en fait il y a de la de, de, de résistance naturelle dedans il n'y a pas de quoi régler la résistance c'est pour ça que tout le monde déteste les bike parce qu'en fait on ne peut pas régler la résistance la résistance c'est vous qui allez la mettre tout simplement dans beaucoup de mouvements de, de, de crossfit en règle générale il y a beaucoup de choses qui font que c'est vous qui allez mettre la difficulté dans le mouvement et en fait dans léco bac comme il n'y a pas de moyen de régler la résistance, et bien du coup, plus vous allez aller vite, plus ça va être difficile en fin de compte, puisque ça brassera beaucoup plus d'air, tout simplement. Alors que sur le biker qu'on voit ici, il y a de quoi régler, comme je disais tout à l'heure, la résistance. Et en fait, plus vous allez, c'est très simple, plus vous allez mettre sur le 1, moins il y aura d'air, en fait moins il y aura d'entrée d'air, donc ça sera plus facile. Plus vous allez... Ici plus il y aura donc en résistance 10 plus il y aura d'air à brasser en fait plus l'air va pouvoir partir Un peu comme ici vous voyez il n'y a pas de quoi fermer en fait l'enclos pour que l'air elle part à un endroit Elle part de plein d'endroits bah ici c'est exactement la même chose C'est pour ça que la résistance ici c'est quand même beaucoup plus fun de faire du vélo sur le bikeyac Tout simplement parce que vous pouvez choisir de baisser la résistance Alors il faut savoir que c'est pas le même système euh, il n'y a pas d'action des bras sur le bike, alors qu'il y en a ici sur l'éco-bike Et je pense aussi que euh, le fait de pouvoir baisser la résistance, il joue beaucoup La résistance 1, elle est quand même assez costaud Mais la 10, elle est quand même beaucoup beaucoup plus costaud En fait, quand vous pédalez dessus, c'est un petit peu comme si vous pédalez dans le sable Quand vous faites ça, c'est comme si vous étiez sur un vélo dans le sable Moi, j'ai l'impression que ça fait ça pour moi euh, Après, ça dépend vraiment des, des sensations voilà la différence entre le bike erg et l'EcoBike. On va se mettre à utiliser bike et vous allez voir très rapidement que euh, la résistance va jouer énormément sur mon pédalage. Euh, je vais me mettre à pédaler dessus et vous allez entendre le bruit qui est vraiment totalement différent du bike erg, Ça n'a rien à voir. Comme ça brasse plus d'air ici, ça fait beaucoup plus de brouhaha déjà. Ça fait beaucoup plus de vent que ça n'en fait ici. La sensation est complètement différente. Regarde. Ici, mon jack c'est à la fois de pédaler mais aussi d'utiliser les mains. Si je me contente de pédaler, ça sera dur. Si je rajoute les mains, on peut voir que le mouvement il est vraiment beaucoup plus axé euh, euh, totalité du corps que sur le Baïkal. Déjà, comme je n'ai qu'une action au niveau des jambes, la différence elle est flagrante. Mais en fait, y a la résistance c'est un petit peu comme si je vous disais tout à l'heure que je pédalais dans du sable Et en fait plus je vais mettre de, e de la pression dans mes pieds plus ce sera facile Plus je vais augmenter ma résistance Plus ce sera comme si j'étais vraiment vraiment dans beaucoup de sable Vous voyez ce que je veux dire sur le rack, ça attaque quand même beaucoup beaucoup plus la chaîne postérieure on le sent euh, quand vous allez faire par exemple 10 km ou je sais pas une grosse distance sur le rack, vous verrez rapidement que ça vous attaque les fessiers au niveau euh, des ischios, de par le fait d'appuyer fort sur la pédale en fait je dirais finalement que la différence entre les deux c'est que celui-là est beaucoup plus monopolisé au niveau des épaules. Il est beaucoup plus énergivore sur l'ensemble du corps. Et il est très difficile de n'utiliser que les jambes sur l'éco-bike. Sur c'est voire euh, impossible. En tout cas, de pédaler vite euh, et fort sur l'éco-bike sans les bras complètement. Alors que c'est vrai que le bike, hein, c'est tellement monopolisant sur les jambes qu'à terme, ça va changer le workout ou ça va changer la structure du workout dans laquelle vous allez mettre léco ou le bike erg. C'est vraiment deux agrès qui sont complètement différents. On, on peut croire que ça apporte les mêmes, mais en fait, ça n'apporte absolument pas la même chose. Je pense que l'éco euh, fait monter beaucoup plus fort le cardio. Je pense que le bike erg, c'est tellement monopolisant sur les jambes qu'il peut euh, faire beaucoup plus mal aux jambes que l'éco bike. Euh, après encore une fois ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez dans votre WOD Les deux sont hyper complémentaires euh, Vous pouvez très bien travailler les deux Ça reste un mouvement cardio Ça reste un mouvement qui n'est pas forcément fait pour renforcer la chaîne postérieure Bien que le travail de résistance peut vous permettre sur le Biker de, de renforcer ça en fait De travailler ça en jumelant le renforcement ou la force Pour renforcer la chaîne postérieure Or sur les bike, je ne suis pas sûre En tout cas c'est mon ressenti à moi. Ici, on peut voir que l'écran, c'est comme un concept, comme un rameur. C'est exactement la même chose que le rameur ou le ski alp. Vous avez les cales à ici. Vous avez le RPM, donc le coût de pédale par minute, les calories, le nombre de mètres. Ça vous fait des estimations aussi par rapport à, à 30 minutes. OK Et au niveau du menu, vous allez pouvoir changer. Mais c'est similairement la même chose que sur un rameur. Alors que pour l'éco-bike, vous allez voir, c'est complètement différent. Vous avez les... Les calories ici qui, qui font vraiment pas la même chose, qui, elles vont pas au même rythme que tous les autres ergots déjà. Euh, vous avez les watts ici, donc en termes de puissance, le timing, la distance parcourue, la rapidité et la cadence. Qu'est-ce okay, qu'on va faire du coup pour clôturer cette vidéo C'est que je vais faire 10 calories ici sur une résistance. Je vais mettre résistance 3, euh, peut-être même un petit peu entre 3 et 4. Je vais mettre une résistance 3 à 4 ici. Je vais aller faire 10 cales le plus rapidement possible. Je vais prendre un peu de repos et je vais faire exactement la même chose sur l'éco-bike, sachant que l'éco, on ne peut pas changer euh, la résistance. Donc, je vais faire 1 et 1 et on va comparer les deux écrans pour voir à peu près ce qui se passe. à 0 et je vais pouvoir On peut voir que sur les 10 cales, j'étais en moyenne entre 1600 et 1700 cales à l'heure. J'ai fait 10 cales et j'ai fait 270 mètres. Je vais récupérer un peu et on va aller voir ce qui se passe à l'écho. Pas la même oh my God. Oh bah. ça a rien à voir Ouh. bon j'espère que je vous ai apporté assez de conseils sur les deux que vous avez pu voir un peu la différence entre les deux c'est vrai que celui là il est beaucoup plus énergivore on le voit ne serait-ce que sur 10 calories euh, donc ça a vraiment rien à voir la preuve je suis encore vraiment beaucoup beaucoup plus essoufflé que sur le bike -ac. donc voilà n'hésitez pas à essayer les ergots que vous avez dans vos box je pense que c'est important de pratiquer à la fois la longue distance, la courte distance, l'intervalle, ce genre de choses parce que pour développer votre cardio je pense que c'est inévitable en tout cas j'ai fait cette vidéo sur les conseils de Nico, un athlète incroyable à CrossFit en cas. big up Nico <rire> Allez, pour toi, c'est gratuit. On se retrouve sur mes réseaux Instagram, Dunia et la chair, sur mon site internet, allez faire un tour pour aller voir ce qui s'y passe un petit peu. Euh, restez connectés, euh, je vous envoie une autre vidéo dans pas beaucoup de temps. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!